La Pietà, qui vient d'une collection privée, qui n'a pas été vue par le public depuis les années 80, est une œuvre qui est vraiment emblématique de la grande ambition italienne de Greco. C'est un tableau qu'il peint au début de son arrivée en Espagne, il est encore tout habité de ses références italiennes, et sa grande, sa grande mission, son grand rôle, sa grande vocation va être de concilier deux choses, la ligne de Michel-Ange, et de fait ce corps du Christ reprend une piéta, la piéta bandini, sculptée par Michel-Ange et qu'il a pu voir à Rome, et la couleur de Titien, la couleur de ce grand peintre vénitien dont Greco se dit être le disciple, Après vrai dire on n'en sait rien. Et pour régénérer la Renaissance, qui est en train de mourir quand il arrive sur la scène artistique, il va vraiment vouloir concilier ce dessin de michel ange avec cette couleur de Titien et ce tableau est l'un des succès le plus grand dans cette idée-là. Les regards chez Gréco sont très pénétrants, très profonds, ils touchent l'âme d'une certaine manière et là encore je crois que c'est dû au fait que l'artiste met vraiment tout, pas seulement tout dans le sens ses compétences techniques mais vraiment toute son, son empathie sa capacité d'empathie en tant que poète en tant que en tant que créateur et il arrive à créer ses drames et à nous faire partager euh, ses drames je pense qu'aussi en tant que peintre byzantin puisqu'il s'est dans cette tradition qu'il s'est formé le, son rapport à l'image son rapport à l'icône le regard et la potentialité magique de l'image il ne les a jamais oubliés et il les réutilise dans une dans un contexte beaucoup plus occidental, mais il conserve cette, cette boîte à outils byzantine qui, qui lui sert beaucoup.